Le Japon, qui possède déjà la Corée et l'île de Formose, étend son empire sur la Mandchourie, le littoral chinois et l'Indochine de 1931 à 1941. Le 7 décembre 1941, l'aviation japonaise détruit une grande partie de la flotte américaine basée à Pearl Harbor. Aussitôt, les États-Unis déclenchent la guerre au Japon. Ayant détourné pour un temps la menace américaine, le Japon peut alors étendre son influence sur une grande partie de l'Asie pacifique qu'elle domine en 1942.